Salut, tuto très court et très précis aujourd'hui puisque je vais vous montrer comment on peut ajouter de la neige sur des, des, des, des éléments, notamment ici, vous voyez, j'ai une petite scène avec une cabane, un jouet d'enfant, des rochers, et si je lance un rendu de cette scène, vous allez voir qu'il n'y a absolument pas de neige sur le toit de la cabane, ni sur les rochers, ni sur euh, le, le, le petit jouet là. Donc je vais vous montrer une manière très simple d'ajouter de la neige là-dessus, et vous verrez ensuite que cette technique, elle est applicable aussi, pas forcément... Et uniquement pour de la neige mais pour toute chose qu'on voudrait ajouter de la poussière de choses comme ça simuler un peu ça sur des objets donc on voit bien qu'ici bah, les rochers le toit de la cabane et le jouet euh, sont complètement euh, intacts. alors c'est très simple euh, alors c'est très simple quand on connaît un petit peu verré donc déjà je commence par vous dire que j'ai toujours les formations d'initiation complètement gratuites à verrer qui sont dans, dans la description de la vidéo et qu'il euh, suffit de rentrer votre mail et vous y avez accès tout de suite et moi je vous montre un peu donc comment on fait ça donc on va ouvrir la Set editor. on va aller chercher le matériau en question sur le toit il est ici il s'appelle corps c13 alors ça je vais plutôt l'appeler toiture ça sera plus facile à retrouver voilà il est ici je déplie pour avoir accès à ses paramètres et c'est très simple alors peu importe la structure du matériau l'important c'est de trouver la catégorie diffuse ici on voit que c'est contrôlé, donc c'est une couleur, hein, c'est la couleur marron qui contrôle le matériau. Je vais faire un clic, non pas de gauche, mais un clic droit ici. Euh, D'ailleurs, je dis des bêtises, si c'est vide, vous faites un clic gauche. S'il y a déjà quelque chose, vous faites un clic droit. Le tout, c'est d'avoir cette liste-là qui apparaît. Et là, je prends mon temps pour bien choisir le bon, c'est Triplanar qu'on va, qu va choisir. Ça veut dire, donc je, je vous remontre tout ça. Hein. Hop. Peut-être un peu plus doucement. Je fais donc un clic pour avoir cette liste-là. Si jamais il y a déjà une texture dedans, ce sera un clic droit, il va faire Wrap In, un peu comme ben, on va le voir sur, euh, sur le rocher, notamment. Donc là, clic gauche, je vais chercher Triplanar. Et ici, Triplanar, en fait, c'est assez simple, même si ça ne paraît pas au premier abord. J'ai Texture X, Texture Y, Texture Z. Alors, X, Y, Z en 3D, c'est les, euh, les directions. L'axe rouge, ici, de SketchUp, ben, c'est l'axe X. L'axe vert qui va dans le fond, là, je ne vois pas beaucoup, ben, qui est là. C'est l'axe Y et l'axe Z, c'est le bleu, c'est le vertical. Donc si on veut rajouter une texture verticalement, c'est ce que je voudrais, vertical, comme si elle tombait dessus. Eh bien, je ne vais pas choisir ni X, ni Y, ni Z, ni, ni X ni Y, mais plutôt Z. Vous voyez que là c'est grisé et que je ne peux pas bouger le curseur de la texture Z. Parce que ici je suis bien sur mode One Texture, une texture. Je vais cliquer là, je vais mettre X, Y, Z Texture. Et c'est très simple là je vais mettre la couleur que je veux voir apparaître sur euh, sur le toit donc en l'occurrence du blanc mais si je voulais que ce soit du rouge mais je mets du rouge hein. donc moi je veux que ce soit du blanc ensuite euh, bah, on va lancer un rendu on va voir que déjà rien qu'en faisant ça j'ai déjà le toit qui est devenu un petit peu blanc même beaucoup blanc voilà et je vais zoomer pour qu'on voit les détails voilà donc ça a ajouté une couche blanche partout et on voit que c'est pas parti bien sur euh, sur les côtés parce que j'en ai pas mis sur X et Y. Vous voyez si j'en mets sur X et Y un petit peu ça va commencer à blanchir. Et je peux aussi laisser ça dans le noir et faire un, un blend. C'est un mélange blend. Je vais mélanger la couche, l'axe le, le, le, le, bleu qui tombe ver donc verticalement, avec les autres. Donc je vais pousser ça à fond et hop. On voit qu'ici ça se floute. Et ici, si je dézoome, j'ai un effet de toit enneigé. Assez efficace hein, à mi-distance, même de tout près, c'est blanc. Et je vais faire la même chose sur le rocher. Et on va voir que comme il y a une texture, c'est ça se présente pas exactement de la même manière. Hop, la texture du rocher est là. J'ai déjà une texture dedans. J'ai la texture de rocher. Donc je reviens à ce niveau-là. Je fais un clic droit et là, je choisis Wrap In, c'est-à-dire je vais rajouter une couche par-dessus et la même triplanar Et là, la suite ne change pas. X Y Z, tac, tac si je lance un rendu vous allez voir que mon rocher il est recouvert d'une petite pellicule blanche qui va faire complètement illusion voilà alors je pense qu'ici voilà faudrait le blanchir un petit peu le, pour faire disparaître le truc noir voilà Pareil pour le jouer donc on va faire ça rapide maintenant on a compris comment ça marche clic droit euh, alors là comme j'ai pas de texture c'est clic gauche triplana XYZ, hop, avec un peu de blend, et pareil sur le jaune. XYZ, et je vais vous montrer juste après une autre utilisation possible de ça. Donc là, le blend, je vais le faire un peu aussi comme ça. Euh... Un peu moins intense quand même sur le jaune. il faudrait le faire sur les poignets aussi pour que ce soit cohérent. Et si je me mets dans la petite scène que j'ai préparée avec un fond enneigé, un petit chemin. Alors, toutes les, le, le texte, les textures que hein, vous voyez ici sur mon terrain, ça, j'explique comment je fais dans mes formations complètes, euh, sur les rendus extérieurs notamment, pour avoir des, des, des textures de terrain avec un petit chemin, des, des, un petit peu de neige qui restissait là, du, du relief, etc. Enfin, quelque chose de réaliste. Et voilà ma petite cabane enneigée. Je vous montre le rendu final que voici. Vous voyez que c'est complètement euh, crédible. Et je vous montre aussi un autre exemple d'utilisation de cette technique. Euh, j'ai publié cette image-là, clin d'œil à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, un vieux fourgon comme ça, j'avais envie de faire un vieux véhicule avec une carrosserie usée, donc j'ai travaillé un peu la les textures des, des roues, des pneus, des, des vitres, un peu avec de la, de, de la poussière justement. Et voilà ce que ça donne dans le rendu. Et on voit que. C'est léger, hein, mais sur les hauts, là, j'ai utilisé la même technique pour rappeler l'espèce de poussière. Là, on imagine un sol poussiéreux. Alors, j'aurais pu en mettre même sur les pneus, qui se vainque cette poussière qui se, hein, se serait déposée sur le haut de la carrosserie, tout, partout où il y a une surface plate, en fait, sur les, les enjoliveurs, un petit peu partout où c'est possible, avec en plus sur les sur les vitres des, des, des textures de saleté, etc. Bref, d'ailleurs, ceux qui me soutiennent sur Tipeee ont vu que j'aurais fourni le petit fourgon si jamais ils veulent faire des rendus avec, plus d'autres modèles. Donc voilà, on peut l'utiliser pour d'autres techniques évidemment que euh, rajouter de la neige. On peut rajouter de la poussière, des, euh, vraiment ce qu'on veut. Donc je vous l'avais dit, c'est un tuto très court. Euh, J'espère, cela dit, qu'il vous a appris quelque chose. Et puis, euh, si c'est le cas, ben, toujours pareil, hein, vous abonner si c'est pas fait. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la, les, les vidéos qui sont pas forcément abonnés, donc n'hésitez pas à le faire. Ça m'aidera à faire justement un petit peu grossir la chaîne et à pouvoir y passer encore plus de temps. Merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Ciao